Allez moi je vais prendre C Ok bah je vais prendre euh, On B. en prend 3 sur les 4 hein on va pas essayer de... Ouais ouais ouais on va, on va déjà on voir qu'on va déjà galérer hein. C'est vrai qu'en plus grâce à Limbo on va pouvoir jouer en mode euh, Borderlands ça va devoir payer le souvenir Ah d'accord en fait, quand tu tues les ennemis, ça rapporte des fragments. Voilà, ça va. Tant que j'ai pas besoin, euh, je vais jouer à l'économie. Moi, généralement, ce que j'aime bien lancer, c'est euh, le Le pouvoir 3 là. Quand je me fais euh, un petit peu euh, attaquer de tous les côtés. Ouf bon, Ça, c'est facile. Alors, moi, voilà, juste qu'on aille ramasser les petits. Voilà, ça. on va ramasser ouais. les cadeaux d'abord. Je suis occupé, mec et puis ils en larguent plus. Mais je sais pas combien il en faut moi. Non plus. Parce il y a des gazers, mais il dit pas combien. Ah bah remarque, si on avait regardé le plan de l'objet à construire, on aurait peut-être su <rire> combien il en fallait. Petite, euh... Mais j'imagine que un maximum possible n'est pas un chiffre euh, complètement usurpé. C'est ça. Oh, Et la je la me la suis la la contre nous trop. Mais si vous voulez, nous autre scan. Non je viens de prendre une météo dans la Ça fait chpouc. Ouais, parce qu'en fait, t'as des. En mission défense, on a extrait. Et t'as des. <rire> Sauf que t'avais des infectés, des œufs d'infectés qui ont explosé à ce moment-là. Il en faut 3. Moi, j'ai cherché à théorème. Ouais, on, on... alors. J'ai un morceau de vos prime, il en faut juste pour un morceau. Hein. 7000, plus 5 extraits de nitin. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle a cette Warframe, mais elle doit dater d'une époque euh, où c'était des ressources euh, finalement très courantes. Et euh... Voilà. Ok, bien. Vous... Attends. La masse horizon mass ne peut pas être inversée. C'est absurde. Opérateur, je suis désolé. Vous avez fait tout ce travail et ce soi-disant théorème so est encore complètement invalide. C'est comme si toutes ces preuves pointent à rien. C'est juste... Totalement irrationnel. There's only one valid coordinate tout, in tout ça entire pour ça. un objet, il se passe plus rien. Sure ah, et les preuves, elles peuvent se vendre à 700 crédits euh, l'unité. C'est bon à savoir. J'ai trop de quêtes à faire. Moi, j'ai Hidden Message, War Within, Silver Grove, Sand, euh, Les Sables d'Inaros, le Limbo Théorème et l'Octavia Anthem. et pourquoi c'est l'Octavia Anthem qui est actif Ah bah du coup, j'ai les sous verts. Bon. Ah. Oh, oui, je passe sur. Ah si J'allais dire, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de monde, mais euh... Ben, bonjour monsieur, ou madame. Bonjour, c'est ça. Bonjour, bonjour madame, monsieur... Ouais, synthèse target Bon, ben j'attaque pas les gens, moi je vais prendre des photos. J'avance pas trop ah ben j'avance pas moi, je prends... Il y, y, y a déjà plein ici que je connais pas, donc euh... Euh, j'ai fait comme toi, j'ai pris les scans illimités parce que Elyos évite euh, des pellicules, n'est-ce euh... pas Ah bah c'est un hydroïde le gars, si bien il va pouvoir défendre. Ouais. <rire> On va se faire tentaculer de partout, les ennemis encore plus. Bon et moi je n'arrive pas à voir. Euh... Il faudrait un petit indice pour savoir où il est. Mais... Je suis dans un endroit. où je sais pas du tout. Est-ce que je suis tranquille moi encore Il me reste encore sa jambe gauche. Reviens là Eh mais il se casse en plus Bah oui il se casse Non je veux pas me faire prendre en photo, vous allez absorber mon âme Voilà. Ça y est j'ai eu son âme. Monsieur. Mais l'avantage de mon De mon arme qui fait des arcs chaînés... C'est que du coup j'ai qu'à suivre la chaîne des, des des numéros qui qui pop. 204 focus earn, c'est tout. Oh oui de lentille, vas-y. XP pour Simaris. D'ailleurs il faudrait peut-être que j'aille lui acheter des améliorations pour scanner. Alors, je comprends le... Parce que j'ai vu un 2-9-7-7. The 3... Je vais regarder vite ce que 3... c'est ce ça. Plus ces alors, si du coup, coup compris... ça va avancer lentement, s'il faut crafter, crafter des bouts de... Bah ou alors c'est un spécial ouais, qui parce a c'est du 12 h <rire> Bah c'est du 12 heures, sérieux Ouais c'est vraiment du 12 heures, c'est le vrai Neuroptics. Donc, euh, bah, okay. moi je lance eh le bah, build et puis on continuera euh, la semaine prochaine. Hein. Ok, euh, on passe sur euh, Octavia, Hunter, chez les messieurs de chez Ah oui, quand même! Ah oui, ça fait très <rire> <une idée. rire> Ignore the rents of that monster, Ermis, who perverts his function with destruction. Correction, Samaris is to whom I refer. I am busy with my data collecting. What is your query? Yes, I know. I am a Cephalon. A creature of data and memory. You need not repeat yourself. If you are truly curious about my musical archives, prove it. Ah, Barokithir ah, qui vient dans 5 jours, euh, faudrait quand même essayer... J'ai acheté trois modes primés. Ça va coûter un mais j'espère qu'ils seront en Ah, et je peux pas aller voir l'opérateur, ça c'est bien foutu. Même si c'est moi qui ouvre la si. porte Ouais. Ouais, et je peux pas. Ouais. Tu peux pas Ah non, je peux pas l'ouvrir, c'est que toi qui peux. Ah, et ça s'ouvre pas non plus, même avec toi Bah, moi il est ouvert ah, là, par défaut. Ah, donc c'est fait exprès pour pas que tu puisses voir. Euh... Ah, voilà, c'est. Les gars, les gars, les gars, qu'est-ce qui se passe Ah, single player. Oh. Do you hear that music? And whoa, echo whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Please disregard my tangent. The parts J'aurais peut-être dû prendre une Warframe un peu plus tanky. Et moi je suis la musique comme un con et je, je vois pas les ennemis en plus. <rire> moi je les vois mais j'ai du mal à viser en courant. Ah. Moi en fait je suis tellement obnubilé par l'espèce de loupiote qui joue de la musique que je vois même pas les ennemis à côté. Quoi. Euh... Mais moi j'adore si Maryse il ah, On est pas là pour faire de la musique, on est là pour faire des trucs sérieux <coughs> Peut-être que les mecs ont codé l'IA du... La look-cut ils avaient pas faire si jamais il y a trop de personnages au même moment Du coup ils sont dit bon on va la mettre single player, on patchera plus tard Ouh, d'accord Fantastic! une second part. Pour moi, la musique est lattice, un support à which mon vast connaissance cligne. Vous you ever ça Une chanson qui that une mémoire Comment une mélodie ou un verse vous retourne à un endroit que vous pensiez C'est quand même la première fois que je vis des installations corpus avec une petite musique d'ascenseur, euh, sans entendre le moins bon, le coup de feu. Hein. Bon par contre, j'ai perdu le bonjour bon, messieurs, je fais que passer c'est limite c'est ça quoi, c'est bonjour, ah euh, vous êtes une Warfrey, vous êtes un téno, ah c'est bien et vous suis une Moi je suis une, une navie qui chante C'est ça, et puis elle a un peu du mal à trouver la navigation, c'est ah Oh ouais, j'ai raté l'escalier Attends bah, je refais bah, ça, une boucle C'est à gauche, c'est à droite, je vais tout droit M'en fous, je kiffe la musique Ah chic chic chic des romains Quelqu'un a sonné l'alerte Fais le au son si t'as... Ah ok Le son est spatialisé donc du coup c'est... J'ai déjà du faire comme ça 2-3 fois moi Je fais ça. Désolé les gens vous êtes sur le passage Euh, par contre, mais David, qu'il faut retourner au vaisseau parce qu'il faut construire le mandat corde. Bref, qu'est-ce qu'on voyage dans cette partie En musique, s'il vous plaît, monsieur. En oui, c'est vrai, pour une fois, sans musique. 5000 balles Oh, c'est cher Et une demi-heure. Oh, demi le plus dur ça va être les modes dans, dans les salles de challenge sachant que euh, bah, y... même si la mission est annulée ou échouée à partir du moment où tu l'as chop... chopé un moment même si tu l'as pas conservé, bah, ça compte Ça bouge. Cette planète par en miettes <rire> C'est parce que ce n'est pas une planète mais Quoi une lune Tiens, vas... Exactement ah, Quel parfum <rire> Si -ce, qu il y a, que ce soit tout à fait Oh non, c'est un trou qui compte pas comme un trou Ah non mais il a TP Ouh L'Orfou... arrive, Je vais t'électrocuter la tête, là, tu vas voir Ah, fini Vas-y, moi je vais me faire euh, les autres Ouais. Je vais faire le ménage Tu tires sur l'arc, ça fait monter le pilier sur lequel tu es mmh. Ensuite, tu te retournes tu derrière, sauf que tu as les deux bombes à gauche et à droite qui t'envoient des ondes de choc. Et il faut rester sur ton pilier en esquivant toutes les attaques jusqu'à atteindre ça là-haut. Tout en haut au-dessus de ta tête. Une ouais, fois que coup... le pilier est atteint en haut, la porte s'ouvre et c'est bon. Oh, il des fantômes. Non, recule. Yeah yeah yeah yeah. Me le faire tout seul celui-là. Oh c'est mignon, il a fait un bouclier. Ah quand même. autant des fois t'as des challenges qui en sont pas vraiment quoi, faut juste connaître le truc. Et du coup, hop, il est où à gauche ou à droite Là. là. Je suis la boule. Voilà, c'est pour ça. Te mets pas devant, s'il te plaît. Te mets pas devant, s'il te plaît. Ah mais, pourtant je me décale. Pas trop mal, c'est quoi la suite? Ça ressemble à quoi? Wow, one shot bah, le céphalon. Il me donne des notes pour les musiques. Voilà, essaie de me one shot quand je suis mortel. J'ai bien fait de prendre Valkyr. Le mandicord, Its purpose An artifact of irrationality, and yet I know its power is so much more. Let me explain how it works. Uh, excuse me, Cephalon Suda. Are you experiencing unexpected data volume? The operator is patiently awaiting instructions on how to operate the Mandacord. The Mandacord? Of course, the Mandacord. Curious? I may have a syndrome-decoding error in my archive. What? A parity drift? How is that possible? Have you executed your diagnostic precepts? I seem to have made an error. Apologies. I do not have the promised Manticore data. Let me correct this. I will lead you to the location where it was originally obtained. Operator, something may be mm, wrong with this Cephalon.